Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, pour ma part cela va très bien. Je vous annonce que j'organise un rassemblement le 28 mars 2020 à 19h. Le thème c'est 70s Beach Party. Pour participer, c'est très simple. Vous devez posséder l'un des quatre véhicules suivants. La BF Vifta, le BF Injection, le BF Surfer ou le Canis Calahari. Bien entendu, il y a un dress code obligatoire. Short pour les hommes, bikini pour les filles. Par ailleurs, les armes ne sont pas autorisées durant le rassemblement. Vous souhaitez participer, c'est très simple. Il faut rejoindre le crew HTSP. Vous trouverez le lien social club en description. Et à 21h, je vous envoie une liste d'activités pour 30 joueurs sur cette même thématique. Vous pourrez aussi la suivre sur les chaînes de Brut Armée et Nuan 12. Vous trouverez également les liens des chaînes en description. Et attention, cette liste d'activités est uniquement accessible en session de crew. Voilà pourquoi vous devez rejoindre le crew HTSP. Vous souhaitez participer au rassemblement et à la liste d'activités mais vous ne possédez aucun des quatre véhicules, ne vous inquiétez pas, j'ai tout prévu. Le 27 mars, toute la journée, je vous offre un don de véhicules. Toujours en double live sur les chaînes de Brut Armée et Nuendo's. Vous pourrez ainsi récupérer les quatre véhicules. Oui, vous avez bien entendu, les quatre. Avec une couleur 3D Green Dragon. Special HTS. Les Packlonkton et les Roubenis. Alors si vous souhaitez passer un bon moment avec nous et avoir un max de fun, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Arrivederci